Salut tout le monde Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces voitures qui peuvent se garer toutes seules ou de celles qui ont la capacité de limiter automatiquement la vitesse d'un conducteur à celle de la réglementation en vigueur sur la route empruntée. Je pense que vous avez aussi déjà entendu parler, et de plus en plus même, de ces nouvelles fameuses voitures autonomes. Mais est-ce que vous savez par quels moyens ces voitures se conduisent-elles toutes seules Nous allons tenter de vous expliquer dans cette vidéo le fonctionnement des voitures autonomes et comment font-elles pour nous conduire. Comme toujours, je vais commencer cette vidéo par une définition et une présentation de ce qu'est une voiture autonome. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la définition de Wikipédia, déjà parce qu'elle est claire et surtout, ben, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait. Hein. Donc, d'après Wikipédia, une voiture autonome est, je cite, un véhicule automobile capable de rouler sans intervention d'un conducteur. Voilà, comme je disais, hein, ça a le mérite d'être clair. Je vais pas vous parler de l'historique des voitures autonomes, hein, non pas que ce n'est pas intéressant, mais il est possible qu'un jour ça fasse l'objet d'une autre vidéo, je sais pas, à étudier. La voiture autonome peut donc être comparée à un pilote automatique d'avion avec des contraintes différentes et parfois plus complexes à gérer. Pour donner une petite touche poétique à la chose, je dirais que c'est un harmonieux mélange de mécanique, d'électronique et d'informatique. Et ce sont principalement ces deux derniers points que je vais essayer de traiter dans la vidéo. En termes de voitures autonomes, il existe une échelle de 5 niveaux mise en place par la National Highway Traffic Safety Administration ou NHTSA qui permettent de définir le niveau d'autonomie de la voiture du niveau 0, qui correspond à n'importe quelle voiture non autonome, au niveau 4 où la voiture est totalement autonome et peut circuler sans conducteur. Pour vous donner une petite idée, la Google Car ou les projets futurs des divers constructeurs sont au niveau 3. Lorsque l'homme, dans le sens humain bien sûr, hein, je voudrais pas être pris pour un macho de base, donc lorsque l'homme avec un grand H conduit, il utilise ses sens. La vue lui permet de voir la route, bien sûr, lui d'entendre un coup de klaxon en cas de danger, et enfin le toucher qui lui permet par exemple de sentir une perte d'adhérence au niveau du volant ou du frein. La voiture, elle, eh ben des sens, elle en a pas. Le principe de la voiture autonome est donc de chercher à le lui en donner et à commencer par la vue. Le premier capteur qu'on imagine bien servir d'œil à une voiture est, vous vous en doutez, la caméra. Elle permet d'avoir une image bien précise de l'entourage de la voiture et ce à plusieurs points de vue, voire même à 360 degrés. Nous, nous utilisons nos rétroviseurs ou notre souplesse pour voir à l'arrière ou dans les angles morts et bien sûr pour voir devant nous et sur les côtés. La voiture autonome, elle, va utiliser toute une panoplie de caméras pouvant être disposées à plusieurs endroits stratégiques. Une caméra frontale va principalement servir à l'identification des panneaux ou de la signalisation au sol ou encore de détecter les piétons ou d'autres obstacles. Cette caméra peut être équipée de capteurs infrarouges pour une utilisation nocturne. Il s'agit de caméras pouvant capturer bien sûr un nombre d'images par seconde très important et qui lui permet aussi de gérer des images en relief. Sur les images de cette caméra, des solutions logicielles comme OpenCV dans le monde du libre permettent un traitement en temps réel de la vidéo comme la détection d'obstacles ou l'analyse de ces derniers. En ce qui concerne l'ouïe de la voiture, on va considérer que c'est comme pour la chauve-souris qui « voit » entre guillemets avec ses oreilles via les ultrasons. Le principe est simple, c'est celui de l'écho. Un ultrason est envoyé et quand il rebondit sur un obstacle, il revient vers le récepteur. Ensuite, on mesure le delta entre l'émission et la réception et connaissant la vitesse du son, on peut en déduire la distance à laquelle se trouve l'obstacle. Actuellement, les capteurs à ultrasons sont déjà utilisés dans pas mal de modèles récents en tant que radar de recul et dans le cas d'une voiture autonome, ils pourraient être positionnés sur tout le long du véhicule pour permettre de détecter des obstacles très proches. Un autre organe sensoriel que certains constructeurs ont fait le choix d'intégrer dans des voitures connectées est le LIDAR. Ces lidars sont en fait ni plus ni moins que des télémètres laser qui fonctionnent comme des radars, mais qui au lieu d'utiliser des ondes électromagnétiques comme le font ces derniers, vont utiliser la lumière via des lasers. Et par lumière j'entends bien sûr celle du spectre visible, mais aussi des infrarouges ou des ultraviolets. Ces lidars permettent de créer une sorte de cartographie 3D de l'environnement ou de mesurer la vitesse des autres voitures. Pour savoir si votre voiture subit un changement de direction ou tout autre mouvement, une centrale à inertie est aussi généralement implémentée. Cette centrale est composée de pas moins de 6 capteurs, principalement des accéléromètres pour mesurer un déplacement sur les 3 axes orthogonaux, et des gyromètres qui vont déterminer précisément la vitesse et le positionnement. Le GPS pourrait faire ce travail aussi, hein, mais de manière moins précise, et surtout la centrale inertielle n'a pas besoin de connexion satellite. Voilà pour la partie capteurs, vous voyez, rien de bien rare excepté le lidar. Ouais, je fais dans la rime maintenant. Tous ces capteurs, c'est bien gentil, mais il faut quelque chose pour les contrôler ou pour en analyser les données. Et c'est là que la l'informatique rentre en jeu. Pour simplifier la chose et éviter de vous perdre avec tout ce qui est système embarqué, on va considérer qu'un ordinateur pilote le tout. Cet ordinateur va donc récupérer les données des différents capteurs pour ensuite les analyser. Ensuite, en fonction de ces données, il va choisir d'envoyer des instructions aux différents organes de la voiture. Par exemple, la caméra détecte que la ligne blanche au centre de la voie a une légère courbe vers la gauche, le programme va décider d'envoyer une instruction au bloc de direction pour que les roues tournent légèrement. Vous vous doutez bien que c'est schématisé, n'est-ce pas pour savoir quelles actions effectuer en fonction des différentes valeurs des capteurs, plusieurs algorithmes différents sont implémentés. L'un des algorithmes est l'algorithme SLAM. Les journées de taf raccourci, l'ultimatum de 16h30. Pour simultaneous localization and mapping ou localisation et cartographie simultanée en français. Cet algorithme permet à la voiture de simultanément savoir où elle est et qu'est-ce qui l'entoure, en prenant en entrée bien sûr les données recueillies par les capteurs. D'autres algorithmes sont mis en place en parallèle pour permettre à la voiture de par exemple pouvoir apprendre de la conduite des autres humains présents sur la route. C'est le choix algorithmique qui a été fait par George Hotz, alias GeoHot pour les intimes, à cœur de son état, quand il a décidé de créer sa propre voiture autonome. Je finirai cette vidéo sur le dilemme qu'on peut voir sur pas mal de sites traitant du sujet concernant la réaction que devrait avoir une voiture autonome dans le cas où elle n'est comme d'autre choix que celui de tuer ses passagers ou de tuer un piéton. Ou alors si elle devait tuer un SDF ou une femme enceinte. Ce dilemme, totalement humain, est très important pour pouvoir concevoir un véhicule réellement sécurisé pour les autres usagers. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, les voitures autonomes sont prévues pour être sur nos routes d'ici les années 2020. Je n'ai volontairement pas voulu rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, cette question je n'ai pas à y répondre ici mais je vous laisse le plaisir de vous faire votre propre opinion. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, à vous abonner et à me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit pouce vert, ça ne fait pas de mal. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, continuez à chercher à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci à vous.